Aujourd'hui, à 14h20, j'étais dans l Ali. Mais de quelle vérité est-ce que vous parlez Que cette garce de Lali porte l'enfant de Shekhar Sachez que j'ai déjà fait les arrangements nécessaires afin que tous mes invités puissent loger dans les chambres d'amis. J'exige toujours un serviteur qui pourra combler tous mes désirs. Que cette fille vienne dans ma chambre. Cela signifie donc que ce mariage est aussi une affaire conclue entre vous deux. Les mariages sont d'une façon ou d'une autre une sorte d'accord entre deux familles. Pendant que tu te vantais de tous les crimes que tu avais commis envers ces femmes, j'ai enregistré tous tes aveux. Arrête